Yo les frérots, c'est ross J'espère que vous avez tous la forme. Moi ça va attendre, je démarre. Voilà. Alors je vais vous faire un petit, petit vidéo retour sur un, truc qui un sujet qui m'a bien, bien bien fait rigoler, m'a fait rigoler jaune bien écœuré hein, et qui a écœuré un bon nombre de Français et même, même beaucoup de journaux dans le monde en ont parlé, c'est le truc du 8 novembre euh, quand Macron devait rendre vraiment hommage à, aux, aux résistants français un, un des résistants français le plus illustre qui a été là qui a été torturé et euh, par les nazis et la Gestapo et qui n'a rien révélé hein, d'ailleurs pas plus. Et normalement, il devait avoir tous les Français qui étaient là pour célébrer justement pour le monde, les Champs-Élysées avec la voiture, qui pas un chat parce qu'il a fait en sorte de bloquer complètement les rues, qu'il ne absolument personne parce qu'il avait peur de se prendre des, de, des bruits de casserole ou de se faire insulter. C'est vraiment une honte nationale et internationale parce que beaucoup de journalistes dans le monde l'ont remarqué et l'ont mis en avant. Vous voyez vraiment, vraiment le, la. Le truc qui tranche d'un côté, vous avez donc Macron, ce dictateur, cette pourriture qui bloque les libertés des gens, qui bloque les Français, qui est que pour les riches, qui fait en sorte de, de mettre un climat de, de séparation dans le pays, un peu comme faisaient les nazis. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, les nazis étaient à Paris, bloqués comme ça, hein. la même chose que lui. Hein. Et d'un autre côté, vous avez donc euh, sur, sur, sur, sur cette euh, figure de la, dirais, de la résistance française, hein, que, euh, non, résister, donc, résister juste jusqu'à la mort, hein, sans rien dire, pour que les Français, justement, soient libérés de l'oppression allemande, ça fait vraiment une... une, une comment on dirait, ça, ça tranche, hein, ça tranche violemment avec... Euh, avec euh, ça tranche vraiment avec une mort, ce qui doit être la France, que je dirais, dans le monde, hein, un pays de liberté, un pays d'égalité, de, de Pouvoir de liberté d'expression et tout ça, tu, tu, tu vois vraiment, vraiment avec ce type, c'est fini. Non, c'est vraiment écœurant. Tu te dis, euh, on vit vraiment dans une dictature, euh, ça devient vraiment malsain, absolument. Et, bon, et, et, et là où j'attends vraiment le, le plus, ça va être le 14 juillet, qui est vraiment la fête nationale du pays. Il y a quand même pas mal de voitures, hein, on a même pas l'été, il y a quand même. Euh, tu vas voir pendant le 14 juillet, où ça va être la fête nationale du pays, où là, où justement, ça doit être vraiment les Français. Tu pas passe mal sur la gauche, il y tu me plus comme on a qui me voit réduit parce qu'on est Putain. Euh, et voilà, il va être le moment la, la, la, la libération du pays et tout. Et là, il va, il va bloquer les gens, il n'y aura pas un chat. Ça va être vraiment à la, à la dictature monstre. Même dans les dictatures les plus sévères, comme en Corée du Nord ou même en Chine, il laisse le peuple. Et lui, il le fait pas non, c est, c est, c est, ce type, c'est même plus écœurant, c'est dégueulasse à ce niveau-là, c'est un type qu'il n'a aucune race, aucun, aucun état d'âme, rien du tout, c'est une, une petite merde. Voilà. Je, je, je vais dire oh, maintenant, je ne peux pas le dire en face, fait, c'est une petite merde. C'est une petite merde et il n'a rien à faire au pouvoir, à part déconstruire le pays, faire venir de transsexuel et des transsexuels des LGBT dans les écoles pour polluer le cerveau des gens. Hum, hum, hum mettre un climat de, de, de, de propagande pour son gouvernement et de, de, de, de museler la presse et de faire en sorte de, de s'attaquer aux plus pauvres et ceux qui sont dans le plus dans la précarité et de détruire complètement le système de santé, et, et, et, etc., etc. Et de vendre la France aux plus offrants, c'est bon, est, est, est, est, est un destructeur, ce type, c'est l'anarchie, c'est un mélange entre anarchistes et, et dictateur c'était un despote c'est vraiment il n'a rien à faire au pouvoir on le voit il n'est pas du tout apprécié de partout il va dans, dans le pays regardez dernièrement là il devait y aller à... bah, d'ailleurs même au, au, après le mail il est allé à Lyon il devait être reçu par le maire il n'a pas pu il a dû dégager parce qu'ils ont défoncé les portes de la mairie il voulait euh, s'en prendre à lui à Macron et avec les casseroles et tout ça il a dû dégager il n'est pas allé du coup Obligé de bloquer littéralement les, les régions d'ailleurs, au passage, on l'attend de pied ferme encore ça hein. Au passage, parce que là, je vous parle de région Corse, hein. pour ceux qui savent pas, et je suis corse moi-même hein. d'origine, on l'attend de pied ferme quand tu arrivé ici en Corse. On, on, on va t'attendre, Macron. Quand tu vas essayer de bloquer les gens, t'inquiète pas. On va les, les CRS aussi, ils étaient venus ici quand il y avait eu euh, la mort de, de, de Colonne. Hein. Ils ils sont repartis blessés à mort ils ont été dégoûtés jamais vu jamais ils ont été autant mis à leur place c'est pour ça maintenant on qu'il t'inquiète pas, quelqu'un qui faire toutes les régions on maintenant qu'on ait le critère n'inquiète pas on vient de trop seul on vient trop seul mais c'est pour ça que vous ne lâchez pas le combat ne relâchez pas comme on dit fort ne croyez pas que ce est un bon président ou personne qui qui vous, vous représente tous ces trottures, c'est que c'est un livre qui est bien intérêts, de ces trottures de, de, de, de riches et de rien à faire Donc voilà, aujourd'hui, ça s'est fait pour ça, dire, parce que c'est une différence, ça salit l'infravement du monde. On est maintenant traité comme une, une un cœur Tout le monde rigole de nous, et la raison il est de notre gueule. Euh, les chinois, les américains ben, tout, le monde, tout le monde qui se font nos gueule. il faut vraiment la réaliser donc c'est pour ça euh, écœurer vraiment un type que je, que je souhaite qu'il dégage le plus vite possible Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une loi ou quelque chose qu'on puisse le voter pour qu'il dégage avant parce que c'est vraiment un mec qui, qui a rien rien et rien à foutre c'est un des pires présidents de la 5ème république qui bat tous les records et c'est un des plus détestés d'ailleurs. Il a même battu Sarkozy. Qui était détesté pour vous. Bon, allez, écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de laisser un pouce bleu, de vous abonner. Ça fait beaucoup de bien pour la chaîne et pour le référencement. Donc, n'oubliez pas de le faire. Ça ne coûte rien. C'est gratos. Allez, les frérots, je vous souhaite bonne continuation. Merci de votre fidélité. De ciao, ciao.